Speedbox. Il y en a un adapté aux différentes marques de moteurs et aux différentes générations de moteurs. et vous trouverez tout ça sur le site internet speedboxtuning.com C'est une boîte située en République Tchèque qui vous enverra ça rapidement, il n'y a pas de lézard, j'ai reçu le mien en trois jours. Le VTT qu'on va débrider ensemble aujourd'hui est un VTT électrique de la marque E-Bike, modèle 5.0 Full7, équipé d'un moteur Bosch. Performance Line CX Première chose à faire avant toute chose ça va être de débrancher la batterie il faut trouver votre clé déposer le bloc batterie et le mettre comme toujours à l'abri du soleil je vous conseille de surélever un petit peu le vélo pour rien ne touche plus par terre donc là je le fais avec un espèce de bio en bois qui permet quand même la rotation des, des pédales si évidemment vous avez un stand de pro qui permet de surélever le vélo par une tige de sel, c'est encore mieux. Bon, il est temps de sortir la caisse à outils. aller chercher vos clés Allen et on va attaquer par démonter la pédale. Donc jusqu'ici tout va bien. Si ce n'est que pour sortir la pédale, il faut la sortir complètement, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle un extracteur de manivelle, à savoir que sur le site de Speedbox, vous pouvez en commander un pour une dizaine d'euros. Euh, sans cet outil précieux, vous ne pourrez pas enlever euh, la pédale. Hein. Donc n'oubliez pas l'extracteur de manivelle qui se place de la façon suivante. On insère en fait le, le, le pas de vis à la place de la pédale. Une fois que ça c'est fait, il y a un deuxième écrou euh, que l'on serre et qu'on avance au maximum à la main jusqu'à ce que ça bloque. Et ensuite, il vous faudra une bonne clé pour pouvoir serrer donc ce, cet écrou, bon, bloquer la pédale d'une main, de l'autre côté serrer l'extracteur de manivelle, tout simplement pour que la pédale sorte de son logement. Voilà, on y va tout doucement. Une fois qu'on a extrait la pédale, on va pouvoir s'attaquer aux vis du cache. Donc là, allez chercher vos clés Allen, votre jeu de clés Allen. Et une par une, vous les enlevez. Rien de sorcier Donc à ce stade-là, le cache va venir tout seul, on tire quand même délicatement. On voit que c'est sale, on en profitera pour lui faire une petite beauté. Et puis on accède ici à l'endroit critique, les, les, les, les cosses que vous pouvez enlever, puisque c'est entre ces cosses-là ou à ces cosses-là qu'on va venir relier le boîtier Speedbox. Donc on tire tout doucement, ça ne doit absolument pas forcer. Donc là, vous vous retrouvez finalement avec vos deux cosses sorties. Euh, profitez-en pour faire un bon coup de propre. Là, je l'ai fait euh, à la brosse à dents, avec une vieille brosse à dents. Euh, puisque vous n'y retournerez pas tout de suite ici. Donc profitez-en pour faire du propre. Voici donc le fameux boîtier. Et on va attaquer maintenant la partie critique de l'opération. Alors, c'est pas évident. Vous n'y arriverez pas forcément du premier coup. Donc, euh, patience la petite astuce que j'ai trouvée ici, c'est de venir enrouler la moitié de la longueur du câble, la plier en deux, et de rentrer en premier cette longueur de câble avec le boîtier Speedbox 2 et l'écosse qui suivent. Pour éviter, si je l'avais rentré, c'est ce que j'ai fait au début, si j'avais d'abord rentré le boîtier, j'avais beaucoup trop de longueur de fil. Donc voilà, je m'y suis surpris à deux fois, donc ce n'est pas non plus si compliqué que ça. Et là, vous allez pouvoir connecter donc, les cosses du boîtier au, directement au moteur. Donc il y a un sens hein, sur les cosses, je l'ai vérifié. Euh, Rassurez-vous, vous ne pouvez pas les mettre à l'envers. Mais toujours pareil, on y va tout doucement avec les bonnes pinces en prenant le temps. Voilà, ensuite, il va falloir ben, raccorder euh, les autres euh, cosses euh, au boîtier. Hein, puisque a, le, le boîtier en fait se connecte entre euh, sur un circuit existant. Donc toujours pareil, on y va tout doucement. Et l'idée ici, c'est d'arriver à faire rentrer tout ça, sans tordre les fils, sans tirer trop sur les fils. Et sur ce modèle-là, ça ne se passe pas trop mal. Il y a des modèles sur lesquels vous serez obligé de tomber le moteur, c'est-à-dire d'enlever le moteur pour pouvoir trouver une zone vide entre le cadre et le moteur et y placer le, le boîtier, le boîtier Speedbox. Là, c'est ce pas le cas, ça s'est plutôt très bien passé. Voilà, c'est en place. Allez, là, on a de loin fait le plus dur. Donc, on va reprendre le cache qui a été nettoyé et séché. On le remet en place. Et on va revisser tranquillement les différentes vis. Donc ici pendant le nettoyage sur l'axe j'ai enlevé la, la graisse, c'est un endroit qui est graissé d'origine, donc il faut en remettre un petit peu. Donc là on va prendre la bonne graisse, non mais pas 3 tonnes hein, non plus, mais on va en profiter pour faire un petit entretien à cet endroit du vélo qu'on ne voit jamais. C'est parti, un peu de graisse. Et ici, je vais pouvoir remettre la fameuse manivelle. Donc évidemment, il faut la mettre dans l'axe pour que vous puissiez pédaler normalement, mais ce n'est pas très compliqué. Avant peut-être de la serrer, donnez-lui un, un petit tour vers l'avant vers l'arrière pour voir ce que ça donne. Mais franchement, a priori, vous ne pouvez pas vous tromper. Il s'agit ici quand même de faire un bon serrage, il hein, faut que ça tienne, c'est l'endroit où vous allez appuyer. Mais on ne sert pas non plus comme un bourrin, il s'agit de pouvoir les desserrer le cas échéant. Voilà, à ce stade là on est plutôt pas mal. On va pouvoir remonter le bloc batterie, le remettre en place comme il faut. S'assurer qu'il est bien connecté, bien verrouillé. petit clic sur la batterie pour vérifier qu'il y a bien encore du jus. Tout va bien. Maintenant, on va se rendre sur la console que l'on démarre. Et c'est très simple, quand vous appuyez sur le bouton marche, qui est situé à l'avant du boîtier, hein, sur ce modèle-là, vous voyez que l'écran affiche 9.9, ce qui veut dire débridage actif. Quand on rappuie, il affiche 2.5, ce qui veut dire débridage désactivé. Voilà, on passe d'un mode à l'autre. C'est très simple. Et là, je tourne les manivelles avec les mains. Et vous allez voir que je dépasse allègrement les 25 km h Et voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas quand même de consulter les règles qui régissent votre pays en matière de limitation de vitesse sur votre VTT électrique. N'oubliez pas également que le fait d'installer, de débrider votre moteur électrique peut annuler la garantie constructeur. Il faut le savoir, c'est important. Vous êtes grand, soyez responsable. Soyez prudent, bon bricolage et à bientôt. Ciao